Je the place up. know what we made Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion Aujourd'hui on va vous donner les meilleures méthodes pour devenir un athlète grâce à la musculation Devenir complet Ce qu'on fait en musculation en général c'est du 8-12 reps pour ouais, prendre On veut juste 8. être beau Voilà, être beau, être esthétique, prendre de la masse C'est que pour être un athlète, performer dans son sport. Il n'y a pas que ça malheureusement, être beau, ce n'est pas ce qui va faire de toi quelqu'un de rapide, fort ou endurant. C'est ce qu'on va chercher à, à, à cibler, la force, l'endurance, la vitesse, l'explosivité. Et c'est ce qui va vous servir pour votre sport. Ouais. Donc, faire des programmes type bodybuilding, ça ne marchera pas mieux. sur vous les gars. Donc là on va vous dire comment plus orienter votre programme d'entraînement pour justement développer ces capacités. là Pour être rapide déjà les gars, je me souviens moi, en CM2 j'avais une technique, c'est d'acheter de des nouvelles baskets. Ah, j'avais pas, pas pensé. C'est vrai, j'avais pas pensé. Non, première méthode, déjà, d'oublier le 8-12 reps. Ouais, il faut oublier. On va se concentrer plus sur des programmes type power pour développer la force. Tout ce qui est euh, répétition entre 1 et 5 reps, ouais. on va prendre surtout en début de séance. C'est là où on est frais, c'est là où on va mettre le plus lourd. Ensuite, on va aussi essayer de développer l'endurance. Ouais. Bon. On fait du cardio déjà. Donc là c'est pour euh, l'endurance euh, L'endurance du cœur, des cardio, okay. ouais. Après pour ton endurance Mais musculaire. Mais là, c'est sur le muscle musculaire, ouais. tu vas commencer à chercher des répétitions un peu plus longues, 15, 20, 25 répétitions. On va pas hésiter à mettre du superset, des ouais. triceps, ça va travailler ton cardio et en plus de ça ton endurance ouais. musculaire. Puis même, il n'y aura pas spécialement d'intérêt de rester sur du 8-12 pour une simple bonne raison. Tu vas être rapide ou explosif. Plus tu vas t'encombrer avec de la masse musculaire sur toi, plus tu vas être lourd, moins tu vas être rapide. Ah ouais. Nous on le voit, on est devenu des gros muscus, on monte des marches, on est fatigué, ouais. on accélère, on se dit je suis trop rapide, tu regardes avec la vidéo, <rire> tu vas tout doucement. Non, lent T'es lent De toute façon vous le voyez dans les sports, à la télé, les sportifs, les footballeurs, les basketteurs, ils sont <rire> pas minces, énormes. Ils sont bien, musclés, ils sont athlétiques, donc si c'est le physique là que vous cherchez. On oublie les 12 reps, on fait de la force, on fait de l'endurance. Et aussi pour être performant, on va aussi travailler le statodynamique. Ouais, je connais ça, ça j'aime bien ça. Donc ça, en as fait beaucoup dans ta programmation basket. J'en ai fait beaucoup au squat, ouais. Et euh, du coup, ça consiste en quoi Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout. Tu travailles en lourd, en général, quand tu fais ça. Pas aussi lourd que quand tu vas travailler avec rebond, par exemple, au squat. Tu vas mettre un petit peu plus léger, par exemple. Moi, d'habitude, je fais mes 5 repas 180, là, je vais mettre 160. Tu descends. Une fois que tu es arrivé là où tu es censé remonter, tu bloques pendant 2 secondes. Et le but c'est de remonter le plus vite possible, comme si tu voulais sauter par exemple. Donc, les gars, vous bloquez un temps d'arrêt sur la phase concentrique, sur la montée par exemple au squat, et on va travailler sur du statique. En fait. C'est ça. Ça, ça permet de travailler l'explosivité. Ouais. D'ailleurs l'explosivité c'est important on veut être athlète. Et dans tous vos mouvements en musculation, on vous dit toujours de retenir la descente, de contrôler aussi la montée, de mettre un maximum de tempo sur la fibre musculaire. Ici ça va pas être le cas, on veut des fibres rapides. Du coup, à chaque mouvement sur l'explosif, le plus vite sur possible. la montée, la concentrique, il faut pousser très très vite. Faut soulever terre, c'est un excellent exercice pour le faire d'ailleurs, parce que la barre ouais. elle est morte, on n'a plus concentre à concentrer qu'à faire, bam, très rapide et ensuite tu lâches. C'est vrai, je ne retiens pas la descente. Euh, après moi j'ai utilisé encore d'autres méthodes, après, quand... mais après forcément, on ne va pas forcément utiliser euh, du matériel, c'est un peu plus différent, tu peux faire de la pliométrie ouais. par exemple. Après ça c'est plus pour se spécifier dans son, ouais. dans son sport. Hein, parce que chaque... Mais ça c'est quand même intéressant, tu as aussi euh, d'autres exercices comme par exemple, d'aller faire des fentes bulgares, ben, là tu peux faire des montées de boxe avec halter par exemple. Après pareil, en termes de méthode avec le fait qu'on travaille en lourd, ce qu'on va pouvoir ajouter, c'est la méthode bulgare, tu travailles en très lourd, une fois que tu as fini par exemple ta série de squats à 130 kg, il bon, faut avoir une autre barre à disposition, ou alors tu le fais au poids du corps, tu poses ta barre, tu as fait tes 5 reps, tu fais des squats sautés, tu enchaînes le plus vite possible, bam, bam, bam, tu, tu passes de lourd à léger, explosivité. Alors, de toute façon, toutes les méthodes de force, vous pouvez les appliquer pour devenir ouais. un athlète. Donc si vous voulez devenir un athlète, travaillez votre force, travaillez votre endurance, et travailler aussi votre explosivité, donc modifier votre tempo. Voilà, la clé c'est ça, modifier le tempo et ah, modifier c le, le nombre de répétitions. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qui va sortir prochainement sur Fitness Fusion Il Ah, quand même, quand même. Vous avez vu la première vidéo où on s'affronte au basket, c'est une honte. C'est éclaté. J'en ai, ai vu des comptes. Et dans la vidéo, il me disait Ouais, je suis fort et tout. Voilà, nul. Et là, par contre, je lui disais, il y a fois qu'il me disait Non, on a le droit, on a... ma bite, on a le droit à rien du tout maintenant que je faisais. A... Ouais, bah oui. oui. T'as le droit de faire ça. Le tricheur <rire> arabe, toujours. <rire> Et c'était quoi C'était il y a 6-7 mois, depuis j'ai appris à jouer, etc. Et je me suis fixé pour objectif de dunker pour 1m74. Plus de 80 kg, c'est pas, pas facile. Et peut-être j'ai réussi, on ne sait pas. Et du coup, il a dû changer toute sa programmation. Ouais. Il est passé d'un 8-12 répétitions à ce qu'on vous a expliqué là aujourd'hui. C'est vraiment exactement tout ce qu'on a Et c'est dans cette vidéo-là que vous allez voir les résultats. Donc les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, active la cloche si tu veux devenir athlète. Et si tu as besoin d'aide pour... Faire ce genre de programme, Hop. on peut te le faire pour toi, ça se passe sur www.fitnessfusion.fr Il euh, y a aussi des compléments alimentaires sur euh, le site de QNT Sport Nutrition Exactement Il y a une catégorie spéciale, athlète, allez voir ça, il y a plein de choses qui aident Toi, est-ce que tu prends des compléments euh, différents depuis que tu t'es mis au basket J'ai rajouté le collagène pour mes articulations Qui sont beaucoup plus sollicitées à force de sauter, etc Même à la salle, vu que je travaillais en, beaucoup plus lourd qu'avant Mon ouais. explosivité, je sens que j'avais quelques douleurs, etc. au niveau des genoux et tout Et ça aide. Franchement ça y C'était